Il a été à la hauteur en français, mais en anglais ça ne passe pas. Aujourd'hui, sans l'anglais, on est un peu, un peu comme euh, des partout on est. partout. Quand vous voyez le classement Schengen des universités, presque les 100 premières universités sont anglophones. Et Il y en a, a même les, les universités les plus cotées aujourd'hui au plan mondial, sont des universités qui euh, donnent une priorité à l'anglais dans leurs offres. J'ai eu la chance de participer ici euh, à la formation ou à la préparation du voyage de bon nombre des enfants de nos ministres euh, de, du régime passé comme du régime d'alors qui sont venus faire des cours accélérés ici, et j'ai été obligé d'aider à joindre les universités d'accueil et faire les l'informatique qu'ils font à leur nom. Il y en a un an qui sont au Canada, qui m'ont joint, c'est d'ailleurs pour que j'ai payé ma salle de Zoom, parce qu'une fois atterri là-bas, ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas eu le niveau qu'il faut pour entrer dans... Enfin, euh, accomplir les devoirs qui leur sont impartis et donc ils m'ont joint diligemment et puis ici de jour comme de nuit on fait les cours sur Zoom pour eux jusqu'à leur faire avoir le niveau escompté pour s'en sortir. Aujourd'hui euh, s'il si faut argumenter autour de l'utilité de l'anglais on va faire des thèses sans pouvoir finir parce que une fois en Éthiopie des gens me demandaient d'où est-ce que je suis j'ai dit je suis du Bénin ils, ils peinent à identifier le Bénin par rapport euh, sur la carte, j'ai dit le Bénin est un peu à côté du Nigeria ils ont dit waouh parce que le Nigeria dit être la première puissance en Afrique et donc pour eux, c'est qu'être à cause de ce pays, c'est être richissime. Pour s'y dire, mais je m'étonne qu'aujourd'hui on ait des cadres qui font de langue, sont toujours à la maison disant qu'ils sont au chômage, alors que même s'ils ne réussissent pas dans le domaine où ils ont fait la formation, ils peuvent aussi faire des échanges sur le Nigeria et gagner leur vie.